Ce que vous allez écouter comme vidéo maintenant, ce sont en fait des interviews qui ont été faites dans le cadre d'un meeting que nous faisons en fait très régulièrement pour pouvoir nous retrouver et créer en fait une, une belle harmonie entre nous. Vous allez découvrir des personnes différentes, vous allez découvrir des profils différents, vous allez voir que finalement cette méthode, elle transforme, elle permet d'aller plus loin, plus haut, et, et pour moi, personnellement, c'est fantastique de pouvoir voir. Euh, ces personnes qui euh, s'épanouissent, euh, qui grandissent, qui aident les autres. C'est un rêve pour moi qui s'est réalisé, hein. il y a quelques années encore rien n'existait et aujourd'hui on a une belle méthode, on a des personnes qui sont, qui sont bienveillantes, qui ont envie d'aider les autres à aller plus loin, dans des belles conditions et, et surtout ce qui est magnifique à voir et ça c'est voilà, même très émouvant. Euh, c'est toutes ces personnes qui perdent du poids, qui sont heureuses et, et leur vie se transforme, et ça pour moi, ça, c'est magnifique. Merci à ceux qui nous ont rejoints, et merci à vous si vous nous rejoignez.